Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous entre la chaos pour Capable Botébaou. Il y une nouvelle émission. Je n'ai intégré en pile information, surtout avec euh, installation, nouveau gouvernement, avec la cérémonie d'hommage à euh, président Jovenel Moïse Moury assassiné dans la date 7 juillet passé dans la matinée. Eh bien, n'a a porté toute information, ça est au barreau. Et puis le lendemain, on a venu avec Santa euh, Capablanca et quelques réactions parce qu'il y a des frustrations dans le rang de l'opposition, euh, des gens ben, qui disent. Ah, gatoire mal séparé. Jean-Bagala est là, nous voyons un gouvernement à l'image de PHTK. Tchaj, Chargé, monsieur. Hum. C'est parti. Cérémonie installation, nouveau Premier ministre, Dr. Ariel Henri Fett. Journée Madiana local, primature, Nambi-Sentenné. En présence, même gouvernement démissionnaire, représentant corps diplomatique et consulaire. Tandis que l'effet n'en circonstance l'an, Ariel Henry mandé pour gain unité en toute force vive dans le pays pour capable de et résoudre la crise Haïti a traversé pourquoi il est là. Moment, c'est unité et stabilité, d'après déclaration chef primatia. Gouvernement haïtien lui-même organise journée madiane en musée Panthéon national. Yon cérémonie hommage dans mémoire ancien président Jovenel Moïse. Même gouvernement, parlementaire, Même corps diplomatique et consulaire. Même société civile la, été présent. dans activité si là. Et puis. Le gros du dossier, c'est que la famille présidentielle lui-même lui refusait support financier trésor public pour être capable de faire des dépenses qui gagnent à ouais avec funérailles Jovenel Moïse. Mais c'est Martine Moïse. La famille présidentielle souhaitait prendre à lui-même pour compte les dépenses qui gagnent avec funérailles ici là. Autorité ont même décrété deux jours congé le pays en raison funérailles président Jovenel Moïse. Jour qui déclarait férié et chômé, c'est jeudi 22 et vendredi 23 juillet 2021. Pendant deux jours, ça y est, administration publique, le commerce, industrie, l'école, a prêté fermé. D'après, ils ont arrêté qui publié, je le dis, non-journal officiel, le moniteur. Vous avez le menu? Soyez les bienvenus. Et voilà, c'est parti pour votre émission. On commence par ce dossier qui fâche et ce dossier qui peut même faire grincer les dents. Famille présidentielle, là, souhaitait pour prendre les mêmes pour compte les en charge dépenses qui ont à ouais avec Funérail, président Jovenel Moïse. C'est ça, Bureau communication, Première Dame République, Martine Moïse. Fait qu'on est dans une note qui sortit 19 juillet 2021. Première Dame, non, Martine Moïse. Exprimer gratitude envers Pep Haïtien pour message, compassion, solidarité envers famille Silla suite à l'assassinat Jovenel Moïse, la C'est ça, nous sommes capables de faire note qui sortit par le côté Bureau Première Dame date 19 juillet 2021. Dans ce sens, Bureau Première Dame a informé que fami la famille présidentielle souhaite prendre pour compte de ça qui est dépense. Pour capable d'organiser funérailles Jovenel Moïse. Il n'y a, a pas entendre bénéficier en support financier trésor public là. Il fait qu'on est toutefois, La décision si là, pas levé, Caractère officiel et national, funérailles Jovenel Moïse. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Est-ce que Martin Moïse estime que, ben, quelque part, il y a une trahison? est-ce que Martine Moïse pensait que famille absente les plus courageuses les n'ont pas recevoir l'agent l'état pour capable organiser funérailles? Jovenel Moïse. Comme prévu, l'autorité a organisé une cérémonie hommage avec président Jovenel Moïse assassiné la Kaili dans date 7 juillet passé. Plusieurs dignitaires dans l'État et même groupe ont même été présents dans différentes interventions. En plus, moun ont présenté l'ancien président de la République, et été Yon bon papa, yon moun qui mourit en martyr pour peuple haïtien. Juste avant de nous aller plus loin, eh bien, écoutez et regardez ce reportage de nos confrères de Radio Telescope. C'est une cérémonie qui est déroulée dans le jardin musée Panthéon National, là, qui est à quelques mètres palais national de souchat dans un espace bien décoré pour ces constances-là, Grosdinité dans l'État, avec la diplomatie internationale, était présent dans la cérémonie au masse symbolique pour saluer mémoire ancien président Jovenel Moïse, soit trois jours avant le funérail officiel qui vient pour fête 23 juillet, là, dans la ville cap Dans la parole, il point pour ces constances-là. Ministre de éducation nationale avec formation professionnelle, Pierre Josué à Génois Cadet, salué débat en voyant garçon avec nationaliste. C'est le très touché exercice. Mesdames et Messieurs, de prendre la parole à présent en cette cérémonie d'hommage au président Jovenel Moïse. Un homme intègre, réaliste, nationaliste, patriote qui, comme le père de la nation, Jean-Jacques Bessaline, lui-même assassiné, à penser à ceux-là dont les pères sont en Afrique. Parce qu'il n'y a pas d'arriver éliminer électoralement, moralement et puis mystiquement, oligarques compiaux éliminer physiquement. D'après ça, le MNFPA fait connaître. L'assassinat d'après lui, pas passer inaperçu. La mort, l'assassinat du président Jovenel Moïse ne doit pas passer inaperçu. Et aujourd'hui, la principale priorité pour nous c'est justice pour le président Brival, pour le président Jovenel Moïse. Je veux dire un mot, l'histoire retiendra ceci du président Jovenel Moïse à défaut de l'éliminer électoralement, 22 mois de campagne pour être président, de l'éliminer moralement, économiquement, politiquement, socialement, Mystiquement, les oligarques corrompus l'ont finalement éliminé physiquement. Bon, côté par ancien président Sénat République, Pierre-François Sildor, dans l'intervention, il a un texte est écrit pour saluer mémoire Jovenel Moïse. D'après ça, il dit dans Texas, l'ancien président est arrivé assassiné dans la résidence privée dans le Père pour continuer à veiller sur le Père Pierre-François Sildor. J'ai entendu monter au fond du ravin des cris humains sauvages. Comment feraient des animaux dans la forêt? Pourtant, je n'habite pas une forêt. J'ai entendu des voix d'hommes à répétition troublées le sommeil de la nuit, celui des voisins dans leur repos agité par les certitudes et la privation. Des voix d'hommes avec des messages lugubres. Comme venant annoncer le départ vers le cimetière, pourtant, ce n'est pas le son du glas. Je suis habité par l'inquiétude dans ma solitude agitée et je n'ai pas compris. Et je deviens ce robot guerrier infatigable qui accomplit son travail pendant que les autres fuient ma crainte de colère. Je ne suis plus inquiet. Et dans l'invisible... J'accomplis mon devoir. Naoum Dorville, secrétaire général du palais national, a partagé quelques mots forts. Il a gagné pendant l'étape de travail bon côté président républicain Jovenel Moïse. Il a le temps qu'il y a un monde qui accroché à Révli, un bon papa pour nous citer ça. seulement. On a sympathisé non seulement grâce à nos ressemblances, mais aussi à cause de nos divergences. On est devenus amis parce qu'on a tout de suite été honnêtes, l'un envers l'autre. On est devenus frères, parce qu'on pouvait compter l'un sur l'autre. J'ai connu Jovenel Moïse, l'entrepreneur, Jovenel Moïse, l'homme d'affaires, Jovenel Moïse, le père de famille modèle. J'ai appris à connaître Jovenel Moïse, le politique, et j'ai appris plaisir à travailler avec Son Excellence, M. Jovenel Moïse, le président de la République, et je ne le regrette pas. Laissez-moi vous dire qu'il a pris la direction du pays avec la même passion qu'il a mise à créer ses entreprises. Toutes ses actions visaient le développement de ce pays qu'il n'a jamais quitté et qu'il a tant aimé. Toutes cette décision était prise dans le but de voir les efforts de ces Haïtiens qui travaillent dans l'ombre porter des fruits. Jovenel Moïse s'est offert en holocauste pour débarrasser l'État des griffes d'oligarques corrompus et criminels. Jovenel Moïse a été assassiné parce qu'il voulait libérer les plus faibles, les plus vulnérables, les opprimés d'un système injuste, générateur de pauvreté d'exclusion. Malgré non la cité dans l'assassinat qui était fait sous président République-là, premier ministre sortant Claude Joseph, qui était présent dans la cérémonies, hein, salué des pas un homme qui, d'après lui, était toujours montré les proches populations hein, qui continuaient à réclamer justice. Contrairement à Papa Nation, hein, non-Jovenel Moïse, pas prêté dans fait noir. Il a continué à citer et lui-même rivié parler des juvenilismes, comme y en courant l'idée. Le pays tout entier, le pays profond, est en train de pleurer son président qui était d'une sensibilité extrême pour les masses populaires, d'une très grande proximité avec les classes travailleuses. Partout, à travers le pays, et même à l'extérieur, du moins au sein des couches saines de la population, on réclame, à juste titre, justice pour le président Jovenel Moïse. Alors, gagnez une anecdote, un monde qui compare le président Jovenel Moïse avec Dessaline, je crois que son comparaison qui gagne toute importance. Il y a une seule différence. Les Dessalines fin mouri, mourir. Les qui ont tout c'est eux qui ont défini l'agenda politique. La. Et ils ont imposé, pour ne pas citer nos Dessalines, dans le pays pendant environ 50 ans. C'est le contraire avec le président Jovenel Moïse. Si vous voulez gagner un avenir politique certain, fait un pile attention de ça, vous avez dit ce Jovenel Moïse pays. A, je jeudi il essaie de matir. Nous tous, parce que les gens de rêve rêves pour le pays. Ils ont des rêves pour le monde qui a laissé pour quoi. Ils ont des rêves pour le monde qui a vécu dans le pays en dehors. Les différents avec des salines, parce que tout, suite nou fin tout yel, yo de suite, nous finissons tous, nous pensons que le peuple a pris la rue. Il a appris le collet pour le jeter. Ce n'est pas le cas. En France, nous ouais, des manifestations. Dans le nord, nous ouais, des manifestations qui de la justice. Pas vrai, nous voyons. À Port-au-Prince, nous voyons ces populations. Deux concerts avec la police nationale d'Haïti qui traquaient en pile dans le Colombie Il y a une différence. Désormais, il y a le juvenilisme. jean qui Dore, adoré ce tapis là rappelé bandit assassiné président à 53 Merci. Et puis il y a l'ancien Premier ministre Evans Paul qui lui-même était présent dans cadre cérémonie ici là. Evans Paul prêchait en tente. C'est un bagage à prêcher bien longtemps. Le vivre ensemble et justice pour tout le monde qui a assassiné. Monde belle, monde cité Soleil, mon qui tout partout. Et les condamner, action Silayo qui continue à siméder la population et assassinat président républicain. D'après Evans Paul, le pays vive vive et le pays doit calme. un petit calme avec toute diversité et contradiction. Entendez, Evans Paul. Je ne pas, je prophète. Je ne pas. Je ça. Moi même Je ne pas. Je ne Je ne pas. Je mais malheureusement, nous contestons tout le monde. Pour un monde bon dans il faut mourir. Pour un monde bon, il faut pas président, il faut pas ministre, il faut pas être premier ministre. Il faut être pauvre, il faut être Il faut suspendre, il faut nous apprendre à solidariser avec l'autre monde. Je dis à monde qui sont sous pouvoir. Nous ne à tout le monde, nous ne de facto. De facto, c'est un défaut. De facto, c'est sont situation. situations liées. Il y a des gens qui ont de facto, comme si je me disais, ça veut dire criminel. De facto, ça veut dire qu'il y a une légitimité, une situation qui fait ce qui là. Lola, c'est vous faire du job. Il faut justement nous travailler pour nous retirer payer pays dans l'ambiance d'ambiguïté politique. Pour nous retirer dans la situation de gouvernement de facto. C'est ça que je souhaitais. Et il faut nous gagner au minimum de tolérance pour nous solidariser avec l'autre. Ça fait blanc fouet bouche dans la parole. Nous. Parce qu'on nous, nous ne peut pas entendre, on a détruit l'autre, on a tué l'autre. Il faut nous suspendre. Si on ne pas suspendre, n'a toujours été esclave. En bas pied, C'est ça me Et on va refermer cette émission avec euh, cérémonie installation nouveau premier ministre, là, qui c'est Dr. Ariel Henry, qui fait journée Madiane un local primatine en bicentenaire Même le gouvernement démissionnaire, missionnaires représente un corps diplomatique à consulaire. Même la presse, ils ont même participé dans la cérémonie. Là. Dans ce discours, ils fait une occasion. Là. Nouveau premier ministre, là, attendez bien, lancez un appel à l'unité en tout secteur dans le pays pour pouvoir arriver à résoudre la crise le pays a traversé journée jour et le, jour. le moment, c'est pour nous faire un sel. Le travail pour une stabilité. la stabilité. D'après déclaration numéro 1, M. Henri qui promette le travail et même tout pour capable redresser l'économie du pays et il dit qu'il compte sous implication Tout le monde pour arriver à faire ça. Toutes les questions qui ont discuté, sans bien et bien, sans cacher en haut étant démocratie, élection avec, avec état de droit pas négociable. Nous ne pas mettre en tête, nous, d'après tout problème paysan, Notre si longtemps, nous gagnons devant nous. Mais avec collaboration tout démocrate, nous avons créé des conditions pour réaliser bon genre d'élection dans le pays. Pour raison ça, il faut que nous rétablions confiance, rétablions l'autorité de l'État dans, dans tous les quatre coins pays, et puis empêcher les agglomérations de continuer d'échapper. Il est indispensable que les citoyennes et les citoyens fassent de nouveau confiance à notre système judiciaire il est également important de mener une lutte sans merci contre la corruption, la contrebande et les trafics illicites en tout genre et de revenir à un fonctionnement normal des institutions démocratiques. Mon gouvernement fera tout ce qui est possible pour créer un environnement favorable pour une reprise de l'économie et pour attirer des investissements dans le pays, créer des emplois et garantir des perspectives d'avenir pour notre jeunesse. Nous étions chapeaux. Nous Nous baissons nous bien bas devant tout le monde, femmes ou garçons, qui victimes en bas de la violence. Un pile de monde mourir, bien qui est blessé, il y a tout bien. Il y a bien sûr, machine boulet. Et Pilmoun s'est monde, est obligé de quitter côté à là avec toute tête sagée que ça cause. L'une de mes tâches prioritaires sera de redonner à la population l'assurance que nous mettons tout en œuvre pour rétablir l'ordre et la sécurité et puis Premier ministre Ariel Henry dit les condamné avec toute force l'assassinat qui fait sous chef l'État dans matin 7 juillet la Cayenne en pelerin 5. Il dénonce un crime inqualifiable. donc où Jean lui dit ça, il y a pour travail au manière pour justice capable pour défendre capable jeune justice pour famille capable jeune justice tout criminel yo a payer forfait quand même d'après chef primatia. Au cours des nombreuses conversations que j'ai eues avec le président avant ma nomination au poste de Boyunix, il m'avait clairement fait comprendre qu'il n'était pas satisfait de ce qui se passait dans notre pays et qu'il avait un rêve pour Haïti et pour le peuple haïtien. C'est un devoir pour moi d'en parler publiquement. Il voulait que les relations entre nos compatriotes, change et deviennent plus harmonieuses. Pour lui, il était impératif de satisfaire les besoins essentiels de la population et de consolider les bases de notre démocratie malade. Malheureusement, il a été lâchement assassiné et une fois de plus. Nous condamnons avec la dernière rigueur ce crime inqualifiable qui laisse dans le deuil sa femme, ses enfants, sa famille et la République tout entière. Je, prends, je présente à tous mes sincères condoléances et je souhaite à la première dame, Madame Martine Moïse, un prompt rétablissement. Cela fait bien longtemps dans notre pays, personne n'avait osé attendre la vie du président de la République. Ceux qui ont renoué avec cette pratique barbare devront payer de leur forfait. Oui, tous les coupables, auteurs et commanditaires devront être identifiés et traduits devant la justice haïtienne. Et je souhaite que des peines exemplaires et dissuasives soient prononcées. La nation n'attend pas moins de ses dirigeants. Plus jamais, nous ne devons vivre de tels drames. Pourquoi ne pas écouter les infos sur votre channel préféré RL Prod. Ou même qui a regardé pour la première fois, ben c'est évident. pour capable abonné pas abonner. Et même m'en avec Prochou tout pour capable pas abonner. Puisque sous Chanel si là, c'est information, analyse, commentaire. à satisfait immédiatement. Ou fait partie de famille RL Prod là. Merci beaucoup, la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mande à la famille, amis Prochou Pour capable pas abonner à Chanel chaîne si là. Et puis, pas oublier ben, nos petits pouces bleus pour nous dire que vous.